Salut à tous, c'était Tarpeurian, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, cette nouvelle après-midi, dans une nouvelle vidéo, on se retrouve tous ensemble pour justement tester un nouveau fumigène. Il y a quelques temps sur la chaîne, je vous ai fait un petit bout de semaine avec plein de fumigènes, de tests de feu à main, de Bingal, le test dans la grotte, urgence feu à main, voilà rouge, vous avez vu toutes ces vidéos là ou pas, si justement vous les avez pas vues et que vous êtes nouveau sur la chaîne, bah bienvenue euh, j'ai des petites fiches tout ça tu pourras regarder les autres vidéos mais en attendant aujourd'hui on se retrouve avec le PXM30 donc un gros fumigène noir qui fait normalement une grosse fumée noire qui pourrait être utilisé autant pour le 14 juillet faire la fiesta gros fumigène ou pour un stade de foot ou pour faire la fiesta en général mais moi j'en parle sur ma chaîne plutôt dans, dans le cadre de l'utilisation potentielle dans un sac d'évacuation pour se faire signaler de loin être vu de loin et pour justement un sauvetage ou ce genre de choses, ça pourrait être utile. On va faire un allumage juste un petit peu plus loin à quelques mètres pour être sûr qu'on a une belle grosse fumée rouge qui parte et qu'il n'y ait pas un gros gros pétard en fait qui nous pète dans la main. Euh... Tu ne l'as peut-être pas vu mais c'est bien un fumigène la mèche, donc allumage euh, briquet. Et c'est parti Nul, nul, nul, nul Germain! Nul, ça nul! Nul, nul, espèce de maïs! Nul par grand mythe Nul, nul, nul Germain! Euh, et bon, on est sur un échec?